Et 1, 2, 1, 2, 3, 4. Le soleil vient de se lever. De toute façon, mes vacances sont déjà annulées. Nous, on est contents de retrouver l'ami GLG.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 Allez, comme toujours, chaque début d'émission, je vous rappelle, tous les enregistrements de, que je fais en local sont également diffusés en direct sur Twitch. Ça veut dire que bah, sur Twitch, vous avez une version uncut, hein, quasiment, et sur YouTube, vous avez la version qui est ensuite montée. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'écart, mais souvent, il y a un peu de chat avant et un peu de chat après. Voilà. Bon, allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs. Je rappelle, la seule émission qui fonctionne au café. Et c'est vrai que depuis hier, je me suis dit, on n'y arrivera pas. <rire> on n'y arrivera pas. Oui, mais il y a eu le Black Friday, il y a eu le 11-11. Les gens ont pas de sous, ont pas trop. Bon, on, on, fait, on fait un bon trafic pour l'émission, mais on voit qu'au niveau du soutien, les pouces en l'air, ça devient compliqué. Les commentaires, c'est de plus en plus rare. Et alors, les Tipeee, n'en hein, parlons plus. Et hier, je, et quand je faisais l'enregistrement le, de, le, de la vidéo de, la, de vendredi, donc sur euh, Twitch, je disais, bon ben bah, voilà, il manquait il manque 10 balles, je, on les fera peut-être pas. Après, il si n'y a pas d'émission, mais on fera d'autres choses. On fera d'autres formats, c'est pas grave, on évoluera. Et puis, il bah, y en a deux qui ont eu pitié de moi, Cool Fab et Nono le chat. Et puis, les derniers, Sébastien Paulet, Cisco et Jamie, qui ont mis 20 balles. Donc oui, ils ont au moins validé une émission. Ça veut dire qu'au mois de décembre, il y aura au moins un JT du Geek tous les vendredis. Voilà. Le mardi, on ne sait pas. Pour l'instant, pour le mardi, on est à 70% de l'objectif. Soit aujourd'hui, il y a un miracle. Mais à mon avis, je pense que vous n'avez plus de thunes, donc s'il euh, y, y, bah, y a un miracle, on aura deux émissions par semaine, s'il n'y a pas de miracle, il n'y aura qu'une émission, le vendredi, ça permettra de faire un résumé un peu plus concis. Encore une fois, après, le but, c'est aussi d'essayer peut-être peut que ce format ne vous plaît pas trop, et que bah, voilà, vous ne voulez pas trop le soutenir, et puis que bah, vous voulez faire autre chose, et que vous préférez peut-être qu'on essaye un autre format. On peut essayer, il n'y a pas de problème je suis, je suis acharné Vous avez vu, on essaie sur Twitch spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, a... Ah, il y a eu une période où beaucoup mettaient le pouce en l'air alors ceux qui continuent à le mettre, mais il y a eu une période où il y avait quand même un peu plus d'engouement je pense que vous pouvez au moins pour cette dernière émission du mois, dire oui, on peut le faire également, on peut mettre un commentaire, quel qu'il soit que ce soit commentaire, trop bien, merci beaucoup au revoir, hasta la vista baby <rire> vous pouvez mettre ce que vous voulez bien évidemment, bon euh, il est là, voilà donc je vous rappelle, également, cette émission est enregistrée en local et sera diffusée pour vous à 6h du matin, comme toujours. Mais pendant que je fais l'enregistrement, le flux est également envoyé sur Twitch, ce qui permet de faire un format live. Ceux qui sont là, aujourd'hui, on n'a que le robot. <rire> on n'a que le robot de modération qui est là. Oui, il est peut-être un petit peu tôt le matin, hein, je suis d'accord avec vous. Donc, <rire> et puis voilà, mais quand je fais les enregistrements, par exemple, ce qu'on a fait l'enregistrement des écouteurs euh, hier, bah, il y avait des personnes en ligne, donc ça permet de faire un petit bout de chat au début. Ensuite, je leur dis, je fais l'enregistrement, donc... Bah, euh, je leur réponds pas trop. Et ensuite, à la fin, bah, si vous avez des questions à me poser, des remarques, bah, c'est le moment de le faire. Je vais essayer de les faire, les enregistrements, souvent l'après-midi. Comme ça, ça fera le matin pour vous. Après, c'est difficile de, de, faire un, de planifier un machin et tout. Mais bon, voilà, vous le savez que ça peut arriver. Euh, Tipeee, donc, Tipeee, on vient de... passer de, bah, le premier palier, donc 210. Il y aura au moins une émission... Euh, par semaine le mois prochain et peut-être deux, on verra ou peut-être on fera autre chose. Après, encore une fois, euh, si le format news vous plaît pas tant que ça ou que bah, vous voulez pas... voilà. Après, on m'a suggéré de faire un live. On dirait « Ah, mais pourquoi t'as pas fait un live dimanche et tout, comme ça ?» Oui, mais enfin, s'il faut faire un appel au don, faire un live juste pour faire un appel au don, pour financer l'émission, en théorie, les Tipeee devaient financer l'émission dans, dans le meilleur des mondes. Après, si ça marche pas, qu'on n'arrive pas à trouver de partenaire et pas de Tipeee, bah, on fera autre chose, c'est pas grave. Les, dé les déballages marchent bien. Même si au niveau des pouces en l'air, ça c'est vachement cassé. Les vues ont explosé les pouces en l'air, pas. <rire> c'est nul. <rire> Racoleur. Bon allez, le petit. <rire> le TV. ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie. Vous retrouvez bien évidemment toutes mes vidéos sur le TV. Et on a décidé depuis le, la fin de remettre bah, mes vidéos et puis toutes les vidéos qui moi me plaisent. Voilà. Chaque fois que je vois une vidéo sur. D'ailleurs, j'irai les capitales. Alors, j'ai pas. Euh, un je me suis dit, tiens, c'est disponible en streaming sur YouTube, il y a quelqu'un qui les upload comme ça un peu en loose déjà J'ai regardé Capital hier, c'était pas mal, c'était bien sur les mairies et tout. Je mets toutes les vidéos, en fait je regarde beaucoup de vidéos tous les jours sur YouTube, mais je mets surtout les vidéos qui me plaisent, à moi personnellement, et on voit qu'au niveau des vues, c'est pas mal. Il y a la vidéo de Sandos qui a super bien marché en plus, voilà. Donc je mets les vidéos qui me plaisent, comme ça, ça fait un peu de ça fait un peu de référencement, et ça permet à Loïc.tv de reprendre une nouvelle jeunesse et une nouvelle vigueur. Bon, donc on en a parlé, le titre putaclic du jour, c'était bien les moments. bon, est-ce qu'il y aura un JT du Geek au mois de décembre C'est validé grâce à nos derniers tipeurs CoolFab et Nono Le Chat, peut-être que toi aujourd'hui tu feras la différence et on validera donc une deuxième émission par mois. Bon, même si on est un peu en dessous du, du palier, je ferai quand même une émission, parce que c'est bien, moi j'aime bien Moi j'aime bien ce rendez-vous, il me plaît beaucoup. Bon, Allez, on parlera un peu, et après il y avait quoi, après c'était tout dans les titres un peu racoleur de chez Racoleur. Euh, on parlera bien du Oppo pliant qui se dévoile de plus en plus. Alors bien évidemment, cette mode pliant... Alors c'est vrai que je suis, euh, je suis allé dans un centre commercial dimanche, je crois. Ils en avaient un, euh, ils avaient les deux Samsung, là, Flip et tout machin. C'est joli ces téléphones pliants, mais bon la pliure se voit quand même un peu tout. Puis, ça a l'air quand même relativement fragile. Hein. Je veux dire, enfin, bon, je suis pas une brute, pourtant, je fais attention, mais déjà, le téléphone, bah, des fois, il tombe. J'ai mis un film protecteur en verre dessus, il est déjà niqué et tout, voilà. Donc, même en essayant de faire super attention, c'est quand même relativement fragile. Et là, sur les téléphones qui veulent quand même, putain... Que 1000 balles, 1000 ou 2000 balles, les téléphones, il ça me paraît encore un peu fragile pour une utilisation quotidienne comme ça, tous les jours et tout. Donc, bon, au de plus en plus sur téléphone. Alors, euh, adieu le téléphone déroulable. Alors, le téléphone déroulable qui était certainement un téléphone LG rebadger Oppo ou fait en collaboration avec LG et tout. Euh, il avait l'air assez intéressant, mais encore une fois, je pense beaucoup trop de, de mécanique et tout dedans pour que ça se déroule. Pas prêt, pas prêt pour cette année. Bon, par contre, le téléphone pliant, bah, la technologie existe. Il y a pas mal de fabricants qui ont déjà essuyé un peu les plâtres. Est-ce qu'il pourrait en sortir un Oui. Est-ce que ça, moi, ça m'intéresse pas du tout Oui, sur le concept, j'aurais bien aimé avoir une tablette qui se déplie parce qu'un smartphone comme ça, de temps en temps, je le déplie, j'ai une tablette, c'est plus confortable. Mais on sent que... Euh... Moi, ça m'a l'air beaucoup trop fragile. Aussi bien spiqués soit-il, les nouveaux... Euh, ça ferait pas un pli Après mon offre Si comme tous les gros youtubeurs On m'en offrait un Bien évidemment que je vous dirais Que c'est le meilleur téléphone du monde Mais personne ne veut m'en offrir Donc non <rire> Non même pas Non je vous dirais que, que c'est fragile Puis une fois que j'aurais niqué J'aurais dit ah, j'ai niqué bravo <rire> Gratuit Gratuit niqué Je vous rappelle euh, Au mois de Janvier Je vais recevoir le nouveau Nubia Red Magic 7 Qui apportera bien évidemment Le même que ça Mais avec un processeur 898 donc euh, plus puissant, on va faire le million là, je pense, voilà. On aura charge rapide de 60 watts contre 30 watts, ok, et un meilleur refroidissement. Après le reste, le téléphone restera sensiblement le même. Mais comme il me l'envoie en échange d'une review, je ne peux pas dire non. <rire> là, là, je peux pas dire non. Après, on verra tout à l'heure pour le téléphone moins bien que je peux dire non, mais j'ai pu négocier. Comme quoi, hein, avec un peu plus de visibilité, on peut, on peut être un peu plus incisif. On parlera des nouveaux Honor, Honor 60 et Honor 60 Pro. Bon, des téléphones qui ont l'air forcément sympathiques, mais qui correspondent exactement aux tendances qu'on peut retrouver de cette année. C'est-à-dire un, un écran AMOLED de 120 Hz, un processeur 778G, c'est très très bien, on est d'accord, mais bon, euh, voilà, caméra avant, 32 millions de pixels, c'est bien aussi, caméra arrière, 108 plus 50 plus 2, ça commence à faire du pixel, mais enfin bon, encore une fois, la 108, ça va souvent passer sur la 50 et tout, bon, bah le téléphone, il est sympa, charge rapide 60 watts, mais il est, il correspond exactement au standard de 2021, c'est-à-dire que tous les fabricants ont un téléphone de cette gamme-là dans leurs produits, avec un écran AMOLED, un processeur Snapdragon ou un MediaTek à 1000 ou 1200, euh, caméra en veux tu en voilà 108, 50. Bon, oui, oui, mais non. Quoi. <rire> ça, malheureusement, oui, oui, très bien, mais non parce que bah voilà quoi, c'est un Honor un classique, basique, <rire> ça un tout. Mais euh, surtout voilà, on peut trouver la même équivalent en Redmi, en, en Realme, euh, dans d'autres marques qui sont peut-être vous avez peut-être plus d'affinité que Xiaomi, euh, on est bien d'accord. Ah, il y a du monde aujourd'hui Bonjour à Titi Rossi, bonjour à toi, bonjour à Bertrand, euh, sur Twitch, il n'y a pas de pouce. Non, on l'a vu, ça n'y pas de pouces. Tu peux mettre des petits cœurs, ouais, oui, ouais, tu peux faire comme, euh, comme Bertrand. Tu peux mettre un petit commentaire avec des petits cœurs, je prends aussi. Ou je crois que tu peux mettre des commentaires avec des pouces en l'air. Regarde bien dans tes emojis, alors sur l'ordinateur, je ne sais pas, mais sur le téléphone, tu vas dans Emoji, tu peux mettre des pouces en l'air. Ça permettrait éventuellement de faire la blague, voilà. Donc je suis désolé pour ceux qui arrivent en replay sur YouTube, enfin en première, je serai là, oui, mais ça sera pas... je pourrais pas répondre. Je peux répondre que ceux qui sont sur Twitch. Petite priorité. Twitch, on a bien cartonné, on a fait 50... Euh, on est à plus de 50 et quelques, là. C'est bien, hein. ça fait plaisir. Bon, euh, revenons-en Voilà. Donc, bah, j'ai tous les lives et les enregistrements de mes vidéos en live. C'est le nouveau concept que je vous propose, un truc que je n'ai pas pour l'instant vu, parce que je voulais vraiment utiliser Twitch, mais je voulais pas faire doublon. Donc je me suis dit, pourquoi faire Pourquoi pas, quand je fais mes enregistrements, eh ben, le truc, ça enregistre, envoyer le flux sur Twitch, interagir avec ceux qui sont là, et ensuite, bah, cette vidéo est enregistrée en local, soit je l'envoyais à Nico, soit je la fais moi, et euh, je l'appelle en final cut, je, je, je cut les moments et tout, et vous avez donc du, pu découvrir... Euh, depuis hier L'enregistrement des écouteurs One Audio Super EQ, EQ Pro EQ2 Pro euh, voilà, Canon, Super compliqué Où je vous explique la réalisation du script On fait les plans, on fait la voix Comment je fais la voix, parce que du coup là pour vous il n'y a pas de cut Et ensuite bah, après ceux qui étaient là et qui avaient des questions à poser Et ben bah, je suis resté On a parlé un petit moment ensemble, ça permet d'avoir un petit moment de chat Ça permettrait éventuellement Comme ça de parler peut-être d'actualité De rajouter un petit sujet comme ça de temps en temps Spécialement pour Twitch voilà, sans chercher bien évidemment la, la polémique. Donc, ça fait un format qui est disponible sur Twitch en live, qui est toujours disponible sur Twitch en replay. cest que si tu vas sur ma chaîne Twitch, tu auras toutes les vidéos que j'ai déjà faites en replay que tu peux regarder, comme ça, c'était si un peu de temps. Et euh, ceux qui s'en battent les couilles et qui veulent que juste la, la vidéo monte sur GLG Vidéo ou GLG Review, eh ben, vous serez exaucés aussi. Moi, j'ai trouvé ça bien comme concept. Voilà. Ça permet de, de partager un peu les secrets des mystères. Bon, On parlera également de la mystery box en Thaïlande chez Seven Street. D'ailleurs, Seven Street, dont je porte le t-shirt. Alors, j'en ai mis un lundi, mardi, mercredi. Demain, après-demain, je vais te attaquer les jaunes. Hein. <rire> donc, ça va être un peu compliqué. Combien elle a fait la vidéo La vidéo a euh, miraculeusement. Alors, bien évidemment, c'est à cause du drapeau thaïlandais. Ça, ça me paraît un peu évident. Le truc de mettre le drapeau thaïlandais. Et je pense que la prochaine avec le drapeau coréen va aussi vous exciter. Elle a fait 3584 vues voilà voilà voilà 22 commentaires voilà voilà et 207 pouces en l'air ce qui est étonnant c'est que la dernière box, elle avait fait que 1800 vues 51 commentaires et 226 alors que la première elle avait fait 2300 51 et 332 donc là on avait fait un objectif de 400 pouces en l'air pour faire éventuellement un déballage mercredi avec la boîte coréenne pour prendre un peu d'avance on les a pas eu donc ça sera un format qui tombera tous les dimanches. Mais c'est un format qui prend bien, puisque ça prend on n'a pas pris d'abonnés. Enfin, on, a, on prend toujours des abonnés tous les jours, mais on n'a pas pris beaucoup d'abonnés, en plus. On a, fait, on a attiré beaucoup de curieux, voilà. Et c'est peut-être un peu le but du jeu, de dire... On attire du curieux, du chaland qui est attiré par la mystery box, le côté Thaïlande. La prochaine, c'est une coréenne. Après, c'est un chinois électronique. Voilà, après, euh, on aura pas mal de box comme ça jusqu'à la fin d'année. Certainement, après, on commencera peut-être l'année avec la spéciale Gucci. Voilà, je pense qu'on devrait arriver jusque-là, au moins pour le côté putaclic. Voilà, même si les pouces, bon, ben on voit que voilà, tout marche pas. Hein. <rire> Heureusement, il faut essayer. il hein. faut essayer 10 trucs pour qu'il y en ait un qui marche. Donc, euh, c'est les lois hein, du business. Bon, on parlera également du Realme GT2 Pro qui se dévoile sur tout Alors, le GT2 Master Edition, moi, je l'avais testé. Un téléphone qui m'avait... Franchement, qui m'avait étonné. Rapport au prix, c'était un très, très bon téléphone. Il marchait très, très bien. Au niveau puissance, ça suffisait largement. Et au niveau des photos, vidéo, franchement, c'était bien. Hein. Et Je sais que vous êtes beaucoup à avoir craqué pour ce téléphone-là. Donc, forcément, voir arriver à un Redmi GT2... Et surtout, en version pro, on ne peut que s'exalter. Alors, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de ce téléphone-là. Bien évidemment, si ce n'est qu'il y a un téléphone qui fait des tests un petit peu. Et on a le test en tout qui a dépassé le million. Le million le million. Ah ouais, mais là, Tout le monde ne peut pas comprendre la blague. Hein. Ça, je suis désolé. Euh, si tu as compris la blague, tu peux mettre « J'ai compris la blague. » Oh, merci au petit cœur d'amour. ti titi, titirassé. oh euh. allez. Non, mais c'est plutôt italien. Hein. Bon <rire> J'avais fait, fait la, la musique de la corrida mais pas du tout C'est oui bon c'est le sud <rire> voilà. euh, Donc Sarragon 8, 8 Gen 1 Donc ça sera certainement les 998 Quelque chose comme ça euh, la variante, bon, on aura de la RAM, de la ROM et tout Bon, après, encore une fois, là, on va vraiment être sur de l'upgrade Qu'est-ce qu'on estime 6,55 pouces, 12 plus 256 Le Snapdragon, la batterie 5000 Une charge rapide de 125 watts Bon, bah, après, voilà, on commence à arriver sur bah, Qui a la plus grosse Mais on, est, on voit bien qu'on on commence à arriver aux limites là. 100 watts sur un téléphone, ça commence à être dingo Les caméras, bon, bah, la 50 millions de pixels En OIS Oh, bonjour, bah, merci à, à de Mallory Oui, parce que quand... Euh, j'ai laissé les zombies. Voilà, donc ceux qui s'abonnent et qui arrêtent la vidéo en même temps, eh ben, il euh, y a un petit zombie. Nouveau follow, euh, London Mallory, bienvenue. Ben bah, écoute, merci, tu es le 58 e follower de la chaîne qui a été lancée... Euh, semaine dernière Oui, semaine dernière, je crois, apparemment. Donc comme quoi, ça marche bien. biais. chaud à tous. Salut du Québec Ah Tabarnak Tabarnak Du Québec <rire> Oui, pour vous, ça vous arrange bien. C'est comme l'enfant, on a eu... J'ai pas, pas capté. L'enfant, il m'a dit, j'écris du Mexique. Il est 9h. Comment il peut être 9h Moi, il est 10h, 9h. C'est même plus... Non, je pense qu'il était plutôt 9h du soir chez lui. <rire> il était plutôt, plutôt 9h du soir. Et ça l'arrangeait bien au niveau de, du timer. 22h22 ici. Mmh, C'est un signe. Le double 2. 22, 22h22. Oh Un signe des anges qui t'écrit à toi. Tu as bien fait de t'abonner, <rire> dit-il, l'escroc de base. Bon, on parlera des vidéos qui vont revenir. Donc, le Cyber je pense qu'il est passé complètement à trappe. Hein, là. <rire> Il est passé par 3 d'abord, après il est remonté sur trap. Non, mais voilà, il est euh, Cyber Monday, euh, pas vu beaucoup de pubs. Personne m'a harcelé pour le Cyber Monday. Hein, pour il oh, faut un truc pour le Cyber Monday et tout. Je pense que après le 11, le Black Friday, même nous, enfin moi j'ai vu. Après, j'ai pas euh, mis, euh, je m'en foutais en fait. Hein. Donc j'ai pas mis beaucoup de liens, beaucoup de trucs. Mais on voit qu'au niveau des clics, c'était beaucoup moins, moins bien que le 11-11. où là. vous, vous êtes vraiment lâché. Soit parce que vous êtes peut-être tous un peu célibataires, comme moi d'ailleurs. Mais au moins, voilà, on peut se faire plaisir un peu. Euh, la, la vidéo de fin de semaine, ça sera bien vraiment Les Super EQQ2 Pro Voilà, voilà le nom, le nom complet euh, Donc voilà, donc j'ai préparé la review J'ai préparé les plans, du coup j'ai fait le montage J'ai revenu un peu, je me suis posé un peu sur le canapé pendant une demi-heure Et après je me suis ah, je vais quand même faire le montage Ça sera fait j'ai fait le montage et tout Et puis voilà, comme ça la vidéo est prête, je l'ai envoyé Elle me dit, c'est très bien, et la vidéo tombera Vendredi, voilà, je trouvais que vendredi c'était bien Parce que là il n'y a, a plus de pression, tout le monde est un peu calmé Toutes mes chinois sont... Euh, en train de, de se reposer là, elles ont bossé comme des dingues. Il y aura certainement une vidéo après pour un logiciel, enfin un site en ligne qui s'appelle Together Price. Ça vous permet de partager vos abonnements Netflix, euh, Disney Channel, IVC VPN par exemple. Donc, soit tu as déjà, il te reste des clés, tu, tu, tu as droit à quatre utilisateurs et tu dis hum, éventuellement les, les, les utilisateurs qui me restent, je pourrais gratter peut-être quelques petits euros hein, avec les clés que j'utilise pas. Euh, par exemple, IVC, tu as droit à 10, on utilise 5, tu y peut-être les 5 suivants, je peux peut-être euh, faire un petit peu d'argent et tout. C'est pas mal, ça a l'air bien fait. En plus, bah, vous pouvez directement, comme il n'y a pas, c'est entre amis bien évidemment, mais c'est aussi entre tout le monde. C'est-à-dire que vous allez par exemple, Disney Channel, il y a plein de mecs qui vendent des, euh, des clés Disney Channel à 5 euros quoi. Alors vous aimez AliExpress aussi, oui, enfin bon, après, chacun achète là où il veut. Il est pas mal leur truc, euh, c'est bien, ça sera une vidéo rémunérée en plus. Donc il faut juste que je regarde tout ça, j'ai regardé comment ça marchait hier, regardez comment... Je... Maintenant faut que je fasse une vidéo un peu dynamique là-dessus et tout. Voilà. Je ferai certainement ça cette semaine, je le renverrai euh, dans la semaine, et puis euh, peut-être elle tombera la semaine prochaine et tout. Mais c'est un truc qui est intéressant, ça existe déjà apparemment en Europe, hein, sous d'autres euh, noms. Mais voilà, eux, ils arrivent là-dessus, le concept est pas mal parce que ça ouvre, tu peux mettre tout, hein. j'ai vu qu'il y avait du Havas, il y avait du Office 360 et tout, il y a pas mal, voilà, à partir du moment où tu as le droit à plusieurs clés, tu te dis, eh, pourquoi pas les clés que j'utilise pas, pourquoi pas par quelques petites tunes Et là, tu te dis, ah, c'est pas con, et toi, par exemple, qui aurais besoin d'une clé, tu te dis, pourquoi acheter un truc complet alors que je pourrais avoir besoin que d'un appareil, et que je pourrais avoir un bon garrot, voilà, donc, euh, tout compte fait, c'est intéressant. Bon, on parlera également du Hulephone Note 13 Pro qui a un peu trop, euh, qui, a, enfin, qui a un peu rien à voir. Et en fait, non. C'est-à-dire que la marque m'a contacté hier, on me dit oh là là, on a le Hulephone Note 13 Pro, est-ce que vous le voulez Donc j'ai regardé, le téléphone vaut 170 dollars. Et là j'ai dit gratuitement, c'est pas possible. Je peux pas. Euh... Faut arrêter au bout d'un moment, les téléphones valent 150 balles, on fait la review, on passe trois euh, jours à faire la review, montage, upload, remis sur les réseaux sociaux, tout ça pour placer un pot bien d'affiliation en sachant que quasiment personne n'en achète de chez vous parce que bah, c'est pas assez bien ou que machin et tout, donc financièrement c'est euh, nul, à me dire « oui mais c'est bien pour ton audience, ça fait plaisir ». Ouais, bah, le plaisir, on a vu que le JT du geek, euh, voilà, quoi. <rire> le plaisir, euh, le plaisir nourrit pas, hein on est d'accord <rire> Même si euh, beaucoup le plaisir, voilà. Donc, euh, on leur a dit, moi, je veux bien le faire, mais il faut nous donner un petit billet, voilà. Pour notre Au moins pour notre travail, même si c'est moins cher qu'une review, parce que le téléphone reste le, le cœur de métier. J'ai dis moi, je veux quand même un petit billet, elle m'a dit oui. Un petit billet, encore moins que ce que je voulais, mais elle me dit voilà, nous on peut vous donner ça, je dis, bon bah ben là c'est mieux que rien, parce qu'après des fois on a 150 balles, on revend 100 balles, voilà, bon, ça paye, ça paye rien, ça paye rien, encore plus si je fais faire le montage pour un Nico, tu vois, à la fin, euh, ça c'est des reviews qui me coûtent de l'argent en fait, alors que ben, ça devrait m'en rapporter, puisque l'intérêt des reviews c'est quand même que ça rapporte un petit peu au bout d'un moment, hein. quand tu commences à faire plus de 1000 vues, <rire> on aurait quand même un petit peu. Là, n'est pas la question. Je vais lire un peu les commentaires. Euh, moins 6 heures au Québec, d'accord, pas mal Black Friday Québec. A été très fort pour les appareils électroniques. Euh, oui, certainement. Ah, ben, les télé et tout, oui. Bon, oui. le Black Friday, ouais. Le 11 novembre et le Black Friday. Euh, mais après, le, le Cyber Monday, je comprends que personne a été motivé. On a déjà des forfaits qui coûtent trop cher. Tous les forfaits cellulaires. Ah, oui, c'est ça. Oui, ben, après, je crois que ça, vous ne pouvez pas le partager. Malheureusement, pour un rien pour vous. Bon, je vous rappelle, vous pouvez également écouter toutes mes émissions qui sont diffusées sur GLG Vidéo en podcast, bien évidemment, sur soit dans les inscriptions, vous pouvez trouver sur SoundCloud, on est également sur Spotify, sur Apple machin, et je crois que même on a même Amazon. Voilà. Vous pouvez me suivre également sur Instagram. La grosse mode c'est de mettre une montre différente tous les jours, puisque je me suis rendu compte j'avais 8 ou 9 montres, parce qu'avec toutes celles qu'on m'a envoyées, et que bon, je il y en a plein, on va essayer de les, essayer de les revendre et tout, mais la plupart, j'en ai gardé quelques-unes et j'essaie de changer de monde tous les jours. Et je me suis rendu compte que j'avais une deuxième boîte là, <rire> avec toutes les. Euh, bah j'ai ma Casio déjà, ma Casio il qui a plus de piles. J'ai les euh, La Smael, j'ai les deux Smael, je crois. Euh, j'avais la Pagani, la pas chère à 30 euros que j'avais. Ça, j'avais la montre que je m'étais acheté euh, quand Sébastien avait fait un type là pour mon anniversaire, une montre automatique et tout. ça. donc, il me reste encore 5 autres bouts à mettre. Donc, euh, je, peux je peux tenir au moins 15 jours avec une montre différente. Aujourd'hui, c'est la Seven Friday. Voilà, je vous la mettrai sur Instagram aujourd'hui. La seule montre où il faut apprendre à lire l'heure, il faut réapprendre à lire l'heure. Ceux qui connaissent vont dire, eh, ouais, c'est vrai. Euh, hier, j'ai mis la photo des KitKat, je suis allé à, à Bixé Extra et il y avait des du euh, genre d'Australie là, en forme de, de Père Noël. Voilà, donc je sais pas plus, heureusement, il n'y en a que 3 dedans. Enfin, il y en a qui vont dire trois, c'est de l'arnaque, il hein, n'y en a pas beaucoup dedans. 3, c'est bien, comme ça, une fois que j'aurais mangé les trois, il n'y en a plus. Parce que sinon, je vais tout bouffer comme un gros et voilà quoi. Bon, on parlera de la série L-Band, la, la nouvelle série de Netflix, série coréenne qui était, mais... Tellement bien l'histoire, l'intrigue fantastique, euh, un moment psychologique, les gens et tout là, là, digne de Squid Game et tout, trop trop bien. Alors, le problème, c'est que c'est basé par rapport à un manga, apparemment, et que et euh, eh ben qu'on n'allait pas avoir une grosse partie de l'histoire comme Squid Game. Squid Game, je veux dire, bon, même si on sait pas tout, on a eu quand même une grosse partie de l'intrigue à la fin de la saison 1. Bon, là, le problème, c'est que elle bande ça monte un peu en créneau comme ça, comme bébé et tout mais qu'à la fin, rien du tout, quoi. <rire> c'est à la fin, mais rien du tout. C'est au pire, tu sais, voilà, euh, petite résurrection, là, euh, machin, mais rien du tout. C'est pas un début d'indice, de machin. Moi, je pensais, parce que leur logo, c'est vrai que le logo de, euh, de la nouvelle machin, là, c'est trois personnes qui tiennent une espèce de soucoupe volante avec un, un être au-dessus. Donc, je me suis dit, bon, c'est les extraterrestres, bien évidemment, ils font croire que c'est le diable et tout. Mais la saison se finit avec... Euh, Rien La saison était vachement bien et la saison se finit. Tu ne sais rien, tu ne comprends rien de plus. Tu as passé un bon moment parce que la série elle est prenante, mais à la fin, il n'y a rien, il y a juste une espèce de résurrection à la fin sans vouloir vous spoiler, et c'est tout. Et tu ne comprends pas qui sait, d'où elle vient, pourquoi, de trucs, nanana. Alors Ceux qui ont déjà lu le manga, ils vont dire « Oui, mais parce que... Bah oui, parce que vous avez la suite, vous !» Mais ceux comme moi qui n'ont pas la suite, qui ont découvert la série, c'est une frustration ultime. Est-ce qu'ils prennent vraiment leur âme et tout euh, voilà. Donc, euh, grosse, grosse, grosse déception, parce que la série était vraiment géniale, mais la fin est minable de chez minable, voilà. Bon, par contre, on va finir avec une série, ma série coup de cœur, Ordinary Joe. J'ai regardé ça, j'ai bien regardé quand il y a un premier épisode d'une nouvelle série, saison 1, épisode 1, euh, en version originale sous titrée français. Ordinary Joe, c'est l'histoire d'un gars qui finit l'université, okay, qui a son diplôme, voilà, donc la base de temps, elle commence ici, et ils nous font un espèce de what if euh, il a trois solutions Soit il va voir son, sa copine du moment Soit il est en train de draguer une nouvelle Soit il retourne voir sa famille Et en fonction en fait de Ils vont faire une espèce d'anticipation Où à la fin on suivra en fait Sa vie, qu'est-ce qu'elle aurait été sa vie Dix ans après s'il avait pris La gauche, la droite euh, Enfin voilà, en... S'il avait pris une des trois solutions C'est extrêmement bien Parce que son style de vie est complètement différent Dix ans après en fonction de ce qu'il a choisi et ensuite, il y a une intrigue qui évolue, parce qu'en fait, les personnages, c'est les mêmes, mais leur vie a complètement bifurqué, parce qu'ils ont fait des décisions qui étaient différentes, ok Et l'intrigue se déroule en fonction des trois histoires, et en fonction des trois histoires, on apprend des éléments qui sont différents, en fonction de comment, euh, qui il est, euh, qui il côtoie, avec qui il est marié, euh, etc., etc., c'est super classe. Franchement, je me suis régalé. J'ai regardé déjà quatre épisodes ce week-end. Deux samedis, je crois, et deux dimanches. C'était vachement bien. C'est super prenant en plus. Il y a une histoire... Euh, je ne peux pas vous spoiler, mais vous allez comprendre un peu euh, voilà, pourquoi il est avec la blonde, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et, euh, et c'est prenant parce que dans une des histoires, il ne sait pas, puis il découvre après, puis... Il... Bon il voilà, y a quand même un côté où tu dis Il peut y avoir quand même une petite déception quoi, Même si voilà, il l'aime beaucoup euh, C'est ah, assez intéressant, hein, intéressant. J'aime beaucoup cette série là Alors, Par contre sur internet je ne sais pas vous si y en a qui l'ont regardé Il n'y a pas d'épisode 5 Il y a 1, 2, 3, 4 6, 7, 8 et je crois qu'il y a le 9 aujourd'hui, un hein, truc comme ça. Il enfin, n'y a pas l'épisode 5, alors soit c'est une erreur, soit ils ne l'ont pas mis, soit ils se sont trompés dans la chronologie, soit ils n'ont pas mis le 5 exprès parce que c'est parce que la blague et tout comme ça. Mais c'est vraiment la série que je vous conseille. C'est très très frais, c'est très sympa, c'est euh, une bonne petite comédie, j'aime beaucoup. J'ai avancé tout doucement sur Arkane, mais euh, c'est pas mon truc, c'est pas mon délire. J'ai commencé à regarder comme ça un petit peu. Même hier, je voulais arrêter Dexter. J'ai commencé à regarder Dexter, euh, saison 9, épisode 2, là. Par j'ai pas... Pff, ouais, j'ai commencé puis c'est nul. Et tu comptes fait j'ai fini sur Jack Ryan. Tu vois, comme quoi, oh, Jack Ryan, c'est bien. Saison 2, là, c'est... pas j'ai Je découvre un peu, j'avais découvert, et c'était plutôt intéressant, voilà. Euh, alors là, euh, euh, sur du Québec, euh, Black Friday, les VPN Nord, VPN, très cher. Ah d'accord, oui, bah ça, oui, donc là vous pourrez avoir des VPN. Il y a plein, il y a plein de fo formules comme ça, vous allez voir. Le site il est assez intéressant. Il y a pas mal de bonnes offres à faire. Après, à moi de, de bien manicancer la, ma vidéo et de bien la dynamiser pour que ça puisse être intrayant pour vous. Euh, des formats qui coûtent très cher, ça c'est bon. Ok, pouf. Hertz, au revoir. Ben, au revoir, bonne nuit. Euh, Casio fait des montres intelligentes. Oui, c'est vrai. Ils ont font. Mais euh, je suis pas trop, trop fan. Non, non moi j'ai une g euh, j'avais juste acheté parce qu'elle est orange. <rire> voilà. <rire> pour dire. Elle fait plein de trucs, mais je la voulais juste parce qu'elle est orange. Et voilà. Donc 5 viewers. Ah oui, donc là, ils disent, j'ai battu mon record, j'ai fait 5 viewers et tout. Donc voilà, bonne nuit. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se coucher parce qu'il est très très tard pour vous. Et ainsi se termine ce petit. JT du Geek du Vendredi. Voilà. Donc, je remercie tous ceux qui sont venus aujourd'hui, tous ceux qui vont regarder cette émission sur YouTube, bien évidemment, tous ceux qui sont passés sur Twitch. Ça fait plaisir. Il y avait quand même 5, 4 ou 5 spectateurs. Oui, 5. 5 spectateurs en ligne quand même alors que 10h du matin, ça faisait euh, un bon 4h du matin dans certains, dans, en France et dans d'autres pays euh, comme le Québec et l'heure est un peu différente. Je vous remercie de passer me voir. Ça me fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour soutenir l'émission et de mettre un commentaire. Dans tous les cas, au pire on se retrouve vendredi, puisque l'émission, même là, elle est déjà validée pour tous les vendredis. Donc, on se retrouvera vendredi et après, peut-être tous les vendredis. Ou peut-être mardi et vendredi, voilà. Donc, pouce en l'air, commentaire, Tipeee si vous pouvez le faire. Moi, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je donne rendez-vous euh, vendredi. <rire> C'est déjà pas mal. Allez, bonne journée à tous. Bye bye. Là, pour ceux qui sont sur Twitch, on fait le... bah, je vais arrêter l'enregistrement en local et on peut euh, chatter sur Twitch. Voilà, on arrête l'enregistrement.